Bonjour à tous et toutes, je le dis euh, par transparence, je suis Guillaume Lano, candidat remplaçant au cantonal pour euh, les élections donc euh, qui arrivent là, mais euh, les élections c'est pas le sujet de la manifestation d'aujourd'hui, autant que vous sachiez qui vous parle. Euh, J'adresse tout d'abord mes remerciements à chacun et chacune d'entre vous qui avez compris l'urgence à se mobiliser à se rassembler ici à ancenis saint géréon comme partout ailleurs en France aujourd'hui en ce 12 juin, pour tenir bien haut la flamme des lumières et de nos libertés. Euh, normalement, il devait y avoir d'autres personnes euh, qui manifestaient avec nous et que je ne vois pas, donc bah, je vais sauter mon chapitre. Euh, <rire> J'avais des remerciements à formuler, donc bon, bah voilà, pas là. Tant pis. Euh, J'adresse euh, donc en France en 2021. On trouve des nazis dans l'armée, d'autres qui détruisent une librairie à Lyon, d'autres qui tabassent des militants à Angers, tout près d'ici. L'action française s'en prend à une institution de la République en s'introduisant de force au Conseil Régional de l'Occitanie. À Orléans, des artistes occupant un théâtre pour sauver ce qui peut l'être de la culture et de leur métier sont passés à tabac par des militants d'extrême droite. Au nord du pays, en négation complète du droit international, on interdit aux associations caritatives de distribuer de la nourriture à des réfugiés. En France, en 2021, des militaires appellent à un soulèvement armé. Un youtubeur mime l'assassinat de gauchistes avec un grand sourire et un chroniqueur multirécidiviste condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale, trouve cela amusant et conserve l'antenne. Un philosophe, soi-disant de gauche, légitime le vote Le Pen, dans un écho glaçant de la déclaration du comité d'effort en 1936, plutôt Hitler que le Front populaire. En France, en 2021, on entend réclamer des peines planchées, des justices d'exception sans appel possible, des nouvelles places en prison, des caméras partout, des passeports sanitaires, des fichages de masse des gens et de leurs données, des délits nouveaux. Des interdictions à l'appel, des pouvoirs policiers supplémentaires, des lois sécuritaires, et des lois sécuritaires, et des lois sécuritaires. Au mépris de la science et du rejet unanime du CNRS, on exige une enquête sur un fantasme idéologique directement pioché dans le lexique de l'extrême droite, l'islamo-gauchisme. Un mot qui ne veut rien dire et qui procède du même amalgame puant et de la même confusion nocive que le tristement célèbre judéo-bolchevisme d'inspiration nazie, lui aussi. Là-bas, on insulte des avocats parce qu'ils ont fait leur travail. Ailleurs, un nostalgique de la royauté, gifle le président de la République au cri de « Montjoie Saint-Denis ». Tout ça en France, en 2021. Et nous ne sommes que mois de juin. L'heure est grave. Elle appelle à la dignité, elle appelle au rassemblement républicain. Elle appelle à l'opposition unanime, franche et massive de notre population face à des dérives intolérables. Les libertés ne s'usent que lorsqu'on ne les défend pas. Les droits des citoyens ne s'usent que lorsqu'on ne les protège pas. Et notre République ne s'use que lorsqu'on laisse prendre la poussière à ses mots fondateurs, liberté, égalité, fraternité. Fraternité pour rappeler en tout lieu et en toute heure que dans la République française, le sort des autres nous concerne. La mesure d'une société se trouve dans la manière dont elle traite ses citoyens les plus faibles et les plus démunis. Égalité pour rappeler en tout lieu et en toute heure que pour un citoyen de la République française, il n'est nullement question de traiter mieux ou moins bien quiconque en fonction de son genre, de sa peau, de son âge, de son orientation sexuelle, de son ethnie d'origine, de ses croyances. Liberté enfin qui nous réunit tous et toutes ici. Liberté qui en République s'exerce dans les seules limites de la liberté d'autrui et dans le cadre de la loi qui ne saurait être imposée mais auquel le peuple souverain consent. Liberté dont hélas certains usent aujourd'hui pour l'affaiblir à leur profit. Vous les avez entendus, vous les entendrez encore, ces personnes qui se sont laissées séduire par un sophisme simpliste. La première des libertés, c'est la sécurité, disent-ils. C'est faux, c'est totalement faux, c'est en fait précisément l'inverse. La première des sécurités, c'est la liberté. Dans une société républicaine, démocratique, saine d'esprit, le principe premier est la liberté. Et la restriction de liberté n'est qu'une exception. Cela est inscrit en droit français, dans la jurisprudence du Conseil d'État depuis plus de 100 ans. Alors quoi, nous ferions fausse route depuis plus de 100 ans Interrogez-vous si on dresse des murs autour de vous au nom de votre sécurité. Vous sentez-vous en sécurité Ou vous sentez-vous enfermé, privé de liberté Il faut s'en souvenir toujours. C'est notre devoir de citoyens et citoyennes éclairés. Le mur qu'on bâtit pour se protéger est le même mur qui nous enferme. Oui, mais, vous diront-ils, oui, mais c'est qu'on n'en a pas encore fait assez. Il faut plus de sécurité, peu importe ce que ça nous coûte en liberté. Chers amis, quand on en arrive à ce niveau, nous semble stationner indéfiniment un bon nombre de personnalités politiques et médiatiques de premier plan. Il faut appeler cela par son nom. De l'aveuglement idéologique, de l'obsession, c'est encore Marcelot qui le disait le mieux. Si le seul outil que vous avez est un marteau, il est tentant de tout considérer comme un clou. Non, on ne règle pas le problème des citoyens qui manifestent pour obtenir plus de démocratie en interdisant les manifestations et en éborgnant les protestataires. Non, on ne règle pas le problème du changement climatique en assidant à résidence des militants écologistes ou en les tuant un coup de grenade offensive quand ils luttent pour préserver l'environnement. Non, on ne règle pas le problème posé par les mesures exceptionnelles de l'état d'urgence en les intégrant dans la loi ordinaire. Nous sommes les citoyens de la République française. Nous sommes attachés à nos libertés gagnées de haute lutte par celles et ceux qui nous ont précédés. Nous refusons de laisser des discours de peur nous attacher des chaînes aux pieds, nous ficher en masse, créer des distinctions et des divisions parmi nous. Liberté d'opinion, liberté de culte, Liberté de penser. Liberté de manifester. Liberté de circuler. Liberté de militer. Liberté de débattre. Liberté d'imprimer. Liberté d'aimer. C'est cela la République que nous voulons. C'est cela la République que tous nous défendons aujourd'hui. Toutes et tous, affirmons-le clairement ici, cette République des libertés n'est pas négociable contre le sentiment, l'illusion de la sécurité. Cette République des libertés, nous la protégerons toujours, nous ne l'abandonnerons jamais. Merci de m'avoir écouté.